Le métier que j'exerce je en qualité d'avocat pénaliste consiste essentiellement, puisque j'exerce essentiellement en défense, à recevoir ou à visiter des clients selon qu'ils sont libres ou détenus, à prendre en charge leur dossier en fonction de la difficulté et de la technicité, à les conseiller dans un premier temps sur le système de défense à adopter et puis dans un second temps à les assister à l'audience pour obtenir le meilleur résultat judiciaire possible et puis une fois que la condamnation est prononcée, s'il y a condamnation, à, à les aider dans l'exécution de cette condamnation. Alors, euh, j'ai passé un baccalauréat scientifique, mais euh, essentiellement parce que j'avais une facilité pour les maths. Je savais que je voulais faire du droit et c'est donc un cursus en droit que j'ai suivi à l'Université Lyon 3. Euh, une licence en droit privé, un Master 1 généraliste et puis un Master 2 en, en droit pénal puisque c'est la spécialité que j'ai choisi. Et à l'issue de cette période, alors la cinquième année n'est pas obligatoire pour accéder à, à la profession d'avocat, euh, j'ai préparé pendant un an l'examen le, d'accès euh, à euh, l'école des avocats. Alors Sur le papier c'est un examen, dans la réalité on se rend compte que chaque année il y a le même nombre d'entrées euh, euh, quel que soit le nombre d'inscrits, donc euh, on a quand même le sentiment que c'est un concours déguisé. Euh, c'est l'étape un petit peu décisive parce qu'une euh, fois qu'on accède à l'école des avocats, on est quasiment certain d'en sortir avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et à ce moment-là, il faut trouver euh, une collaboration, un stage qui permet d'intégrer euh, professionnellement ce métier. Il y a plusieurs choses. Euh ce métier-là dans cette spécialité-là euh, fait qu'on est sans cesse euh, en conflit avec quelqu'un que ce soit avec son client, avec son confrère, avec les magistrats euh, et c'est vrai que la dureté euh, et l'adversité de ce métier me stimulent euh, ensuite il y a le fait d'être aux côtés des gens et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui en fonction de ce que l'on repro leur reproche ou de ce qui a été leur vie euh, ça crée des rencontres assez inédites dans des contextes où vous devinez le confident euh, parce qu'ils peuvent se confier à personne d'autre que vous et ça crée des relations très fortes et euh, cette richesse-là elle est renouvelée en permanence parce que plus il y a de clients, plus il y a de dossiers et plus il y a de rencontres et c'est vrai que euh, la dimension humaine de ce métier euh, est quelque chose de, de, de passionnante. Euh, la technicité aussi du droit euh, qui ne fait que de se complexifier d'année en année. Alors, On imagine souvent que la matière pénale euh, euh, c'est celle euh, un petit peu des orateurs et, euh, et de ceux qui savent manipuler les faits pour, euh, pour tromper le juge, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui le pénaliste c'est un technicien avant tout et c'est vrai que euh, jouer avec les règles pour parfois obtenir quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité ou à la justice, c'est quelque chose qui est très gratifiant euh, pour un avocat et puis c'est vrai que euh, le pénal a cette particularité que euh, la procédure est pour l'essentiel orale donc elle vous place à un moment donné de la procédure un petit peu au centre de l'attention et c'est vrai que c'est un métier où on aime euh, parler et faire parler de soi et un petit peu euh, susciter l'attention donc c'est toutes ces dimensions là qui me motivent euh, avant, même si c'est une dimension importante au fil des années, la dimension financière qui reste finalement assez accessoire. Par certains aspects, oui, euh, puisque la, la technicité, le, la, la qualité de la relation que l'on peut nouer, euh, le caractère euh, très... l'adversité de ce métier. Tout ça, c'est quelque chose que je percevais avant même mon premier stage. Euh, les difficultés de ce métier, je les ignorais avant de commencer, puisque euh, c'est un métier où l'on est en profession libérale, où on est, quel que soit euh, son niveau d'échec ou de réussite, dans une précarité permanente. Et c'est vrai que de vivre avec euh, les soucis administratifs et financiers au quotidien, euh, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Alors, euh, quand on se pose la question parfois et qu'on a le temps d'y réfléchir, on se dit, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être été euh, magistrat, parce que... Être magistrat c'est être fonctionnaire, alors c'est le plaisir du droit sans le, le, le danger de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Euh, et puis il y a d'autres jours on se dit euh, la liberté n'a pas de prix et si euh, la précarité c'est le prix de la liberté, euh, tant mieux. Alors euh, moi quand je reçois des stagiaires j'essaie de les sensibiliser à ça parce que c'est pas une vie facile. Euh, être à son compte, euh, c'est un combat au quotidien et que l'on soit bon ou moins bon, bon avocat, euh, c'est une réalité. Et même les plus grands euh, ont pu, euh, à la fin de leur carrière, se retrouver sur la paille. Alors aujourd'hui, on se protège mieux, on est peut-être euh, mieux averti sur ces questions-là. Mais euh, c'est vrai qu'avec euh, mes stagiaires, on a souvent des, des discussions autour de, du caractère libéral de la profession d'avocat et de ses difficultés matérielles et concrètes, qu'on n'apprend pas à une faculté de droit, mais qu'on apprend un petit peu sur le tard. Et moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de stagiaires qui ont été un petit peu découragés, parce que cette, euh, cette dureté-là qu'ils vivaient au quotidien en m'accompagnant est quelque chose qui les a un petit peu découragés. Alors peut-être à, à juste titre, mais euh, dans ces aspects euh, théoriques et judiciaires, c'est le métier que j'imaginais, euh, même si euh, l'ingratitude des gens parfois me déçoit, mais ça, euh, on ne changera pas la nature humaine. La difficulté d'être à son compte est quelque chose que je n'imaginais pas, et, et c'est un sentiment euh, que je ne souhaite à personne. Ça paraît incontestable, euh, ne serait-ce que euh, parce que je pense, euh, moi j'ai toujours su ce que je voulais faire et je pense que je suis une exception. Euh, je pense que la, la quasi-totalité des étudiants ont des idées mais ont aussi des doutes et avoir la possibilité de, de, de voir de façon concrète ce quel métier qu'on imagine pouvoir faire ou vouloir faire, euh, c'est déjà une, quelque chose de, que la, la faculté devrait pouvoir offrir. Ensuite, euh, c'est le rapprochement entre les facultés et le monde de l'entreprise ou le monde de la justice qui permettra aussi la facilitation de l'obtention de stages, euh, d'emplois euh, ou de conférences, hein, tout, ce que, tout ce qui permettrait d'huiler et de faciliter la vie des étudiants lorsqu'il s'agit de trouver un métier ou un stage. Moi, ça, ça me paraît indispensable, même si... Euh, de façon curieuse, alors qu'il y a des grandes universités à Lyon et, et, et euh, à barreau solide, et des juridictions euh, tout à fait solides, le rapprochement s'est jamais créé. Peut-être parce que ch chacun tient à son indépendance, ça doit se faire par les étudiants à mon avis, effectivement parce que les, les, les décideurs euh, semblent chacun être plutôt dans, dans leur coin. Et on le voit assez, assez facilement ça. Alors, euh, je prends des stagiaires assez habituellement parce que euh, pour deux raisons. Déjà, parce que j'aime bien le contact avec les étudiants. Euh, je trouve qu'ils sont toujours très curieux, volontaires, et c'est assez intéressant de les voir apprendre de façon concrète le droit, parce que le, le droit pénal ne devient évident que quand on le pratique. Euh, c'est trop théorique à, à, à la faculté. Ce n'est pas la faute de la faculté, il faut bien passer par le droit euh, théorique, mais... Euh, les choses prennent leur sens quand on les vit. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose pour le maître de stage de très... Euh, c'est une énergie nouvelle qui, qui aussi dynamise le quotidien d'un cabinet. La difficulté qui se pose est que, euh, avant euh, le Master 1, voire le Master 2, il y a un niveau de compétence qui est très insuffisant. Donc il y a des stages d'observation. Il y a surtout une seconde difficulté, alors là, qui ne m'appartient pas, c'est qu'il n'y a pas encore de... de de conventions entre les facultés et le palais de justice, ce qui est dommage, mais euh, c'est aux facultés de régler ça à mon avis. Un certain nombre d'actes euh, sont couverts par le secret. Et euh, les élèves d'avocats prêtent un serment qui leur permet d'accéder à tout. Les étudiants en droit alors, euh, ont une clause qui les lie au secret professionnel avec leur maître de stage, mais pas avec les juridictions. Et ce qui fait qu'il y a un certain nombre de, de magistrats qui peuvent leur, euh, leur bloquer l'accès. Et c'est vrai que dans un stage, euh, avoir des, des périodes où le stagiaire ne peut pas m'accompagner alors que c'est un stage d'observation, c'est un problème. Après, ils ont la possibilité de lire des dossiers, de venir en prison, de venir aux audiences où il n'y a pas d'accès restreint. Mais c'est vrai que euh, j'ai plutôt tendance à, à, à recruter des stagiaires en fin de parcours, D'abord pour leur niveau de compétence, et ensuite parce que j'ai moins de difficultés à les intégrer dans la vie du stage et dans la vie du cabinet pendant cette période-là. Je ne sais pas si je peux donner des conseils, parce que, parce que la vie présente un caractère aléatoire. et Je pense qu'on imagine tous à un moment donné, on s'imagine tous dans quelques années, et quand on y arrive, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Euh, ce qui est important, on se donne des études pour avoir le choix. Et moi, je, je, en choisissant la matière pénale, euh, j'avais été averti de ce que ce serait difficile, très concurrentiel, euh, peu de place euh, et, et beaucoup de, de, de candidats. Euh, j'ai tenté ma chance. Euh, et si j'avais échoué, même si rien n'est totalement acquis, j'aurais fait autre chose. Voilà. Je pense qu'il faut, euh, grâce aux études, se laisser une place pour ses ambitions personnelles et puis pour ses rêves ou ses illusions. Et puis, euh, si on réalise un jour que ce n'est pas ce qu'il euh, faut faire ou ce qui doit être fait, à ce moment-là, être capable de se dire « je renonce et je choisis euh, d'être pragmatique et de m'assurer un avenir. Voilà. » Euh, je pense que la, la... faire des études, même si on, est, on vit dans un pays où on a la chance d'avoir un système éducatif qui permet l'accès au plus grand nombre, faire les études, c'est un luxe qui nous offre le choix de faire ce qu'on voudrait faire, voilà. ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors se donner cette chance, et puis si on n'y arrive pas, parce que le hasard ou parce qu'on euh, a atteint nos limites, vient trouver euh, une voie peut-être qui ne correspondait pas à nos ambitions de départ, mais qui nous satisfait quand même, mais, privilégier euh, ses souhaits euh, malgré les avertissements ou les contraintes, euh, moi c'est le conseil que je donnerais, même s'il y a sa part de risque et, et d'échec derrière, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, mais c'est j'appellerai pas ça un conseil, mais c'est plutôt euh, partager la façon dont moi j'ai vécu mes études et, et surtout la fin de mes études et mon entrée dans le monde professionnel.